Mon frère juif, on t'applaudit J'oublierai tous ceux avec qui t'as grandi Toutes ces femmes qui te traitaient de bandits Laisse moi dédi que tu n'es pas d'un Si Tu serais la galère avec tes billets Ziz. Ta mère t'a dit qu'un jour, ton étoile va briller C'est pourquoi chaque temps qui passe, elle se met à prier Tu peux arrêter le rap, mais n'arrête pas de cris. Cri. Cri. Tu n'as plus la voix, c'est pourquoi ta mère crie Personne plus ta voix, quand tu pleures tu cries. Oui. Alors trace ta vie quand tu commences à être grand, Laisse-moi te dire que l'homme est petit, mon dieu est grand. Groupe, vas pense et baisse pas le bras Non, vas-y, branche et fais ton combat N'abandonne oui. jamais, fais-toi plaisir ça si. tu auras la belle vie, faut bien c'est Jay-Z Néguise A quoi tu penses, baisse pas le bras Mon frère, avance et fais ton combat A quoi tu penses, baisse pas le bras Mon frère, avance et fais ton combat A Avance et fais ton combat A quoi tu penses Baisse-moi les bras Mon frère avance et fais ton combat On voit les gens qui n'ont même pas à manger Qui sont dans la rue avant ta souffrance Tu les têtes, sur les têtes, les têtes Tu croyais pas les faux pas Fais les ça, dans ma vie, tu restes de ta bas vas-bas, Les bas vas-bas dans le prix on fait du belles je récoltes, je viens d'Afrique, je fais du sable Je ne pas, fabrique là, je fais des truc Les pas qu'il sache, tu t'en moques Je forcément ils vont t'abattre. Mais si la genre vient de relâche Je ne croyais pas, ce que si je sais pas C'est pas l'amour, faut que la justice Mais si la genre vient de une force touche Parce que la vie m'a déroulée Je ne croyais pas, j'ai suis sorti de dessus de violette Je ne croyais pas, tu t'amuses, tu dois des Le rap français, c'est condamné, c'est pas pour nous la même. la même Les jeunes enfants sont traités de micro. Appelle ma up, souvent mais on les brise A quoi tu parles Baisse, lève les bras, mon frère, avance et fais ton combat. à quoi tu penses? Baisse, le bras, mon frère, avance et ton à quoi tu penses? Baisse, bras, mon frère, avance et Pauvre l'air, pauvre